Salut les Disney Cruisers Aujourd'hui on est le mercredi 18 mars 2020. Alors c'est encore une journée en mer, la dernière avant d'arriver à San Diego demain matin. San Diego, nous allons passer la journée sur le bateau avant de débarquer vendredi prochain. Alors on a dû euh, écourter pas mal de choses, euh, on n'ira donc pas à Disneyland. Et au lieu de rentrer le 25, on va rentrer euh, samedi, le 21, euh, je pense que c'est pour le mieux. Mais bon, on a de la chance d'être en vacances, donc on va encore en profiter aujourd'hui. Et là, on va aller voir des personnages pour changer. Avec 15 jours d'avance, les tips. Ben nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a déjà payé. Comment je sais que j'ai déjà payé Eh bien, en fait, c'est vert. Euh, si vous n'avez pas payé, ce serait un papier marron. C'est quoi les tips En fait, euh, il y a plusieurs catégories de travailleurs sur le bateau qui, euh, en fait, ne sont pas payés avec un salaire vraiment, mais sont payés uniquement selon ce que vous leur donnez. Donc, c'est à peu près, je crois, les tips, ça, ça vous revient pour tous les gens qui travaillent pour vous à peu près à 13 ou 14 euros euh, par personne par jour. Donc moi je vous conseille de les payer avant de partir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Salut les Disney Cruisers! Comme vous pouvez le voir, c'est le plan qu'on a dans la chambre et on est en train de traverser une tempête. Et quand on regarde le plan, on se rend compte qu'en fait, on est en train de dériver par rapport à la, la, comment, la, la course qu'on avait prévue. On part sur le, vers l'ouest, euh, on change un peu de cap. Je pense que c'est pour éviter ce qui se passe en ce moment. Ouais, comme vous pouvez le voir là, par la fenêtre, bon je suis en train de faire un, un, un timelapse pour vous montrer en même temps mais euh, c'est assez... Euh, comment dirais-je méchant, vous voyez que l'horizon descend descend et hop ça va remonter, on va se prendre des bagues. c'est comme ça depuis à peu près trois quarts d'heure voilà je pense qu'il y a des personnes qui doivent être moyennement à l'aise en ce moment je vais vous montrer le plan pour vous voyez à quoi ça ressemble Donc ça c'est la météo et juste après le moment, on va voir, ça c'est notre bateau, le et Comme qu'on peut voir, à la fin, je vais monter vraiment au nombre et tourner un peu sur la gauche. Et... et en général, voilà. On voit qu'on dérive, sur... dérive sur la gauche, je vais monter, on aller tout droit. Là je pense que ça va zoomer. Voilà, vous voyez qu'on part sur le... Sur... Sur... Sur... Au lieu de suivre le chemin prévu, c'est sympa. On déguste un petit peu. Ce soir au Walt Disney Theater, c'est Disney Dream, l'un des plus beaux spectacles sur les croisières Disney, qui a gagné plein de prix. En plus, bah, je vais vous mettre quelques images parce qu'on ne peut pas filmer pendant le, le spectacle. Remember this, Anne Marie. Find your own magic before the clock strikes six. Look for castles and games. Gordon Park. Reach for stars in the, and star the sky. I'm <laughs>